Si je suis passée au digital, c'est pas pour moi, c'est pour mes meubles. Je m'appelle Katia, je suis antiquaire au plus de saint ouen On travaille avec Arnaud, mon mari. Et on vend du design, du design 20e, des artistes contemporains aussi un peu en mural et, et puis mobilier scandinave. On a évolué, on a pris d'abord un stand, puis deux, et puis aujourd'hui on a trois stands. À partir du moment où il y a eu la crise du Covid, étant fermé, étant obligé de rester à la maison, on n'a pas eu, eu d'autre choix en fait, que de se mettre à, au digital et puis c'était aussi une manière de continuer à faire notre métier. Quand on a dû fermer et que la proposition de PGE étaient, a été mise en place, en fait, euh, bah, la Société Générale nous a accompagnés et puis euh, les fonds étaient débloqués assez rapidement et donc on a pu quand même, à ce moment-là, être un peu plus tranquille. Enfin, en tous les cas, se dire qu'il voilà, y avait une aide qui était apportée. Alors, pour vendre des antiquités sur les réseaux sociaux, effectivement, il faut être précis, il faut faire de belles photos, d'être le plus complet possible dans les descriptions, répondre assez rapidement quand on a des demandes, être précis aussi dans ses réponses, pas hésiter à donner des prix. J'ai l'impression que les gens se sont aussi habitués à acheter comme ça. Alors aujourd'hui, après les multiples confinements, c'est vrai que je prends le temps de continuer à avoir une visibilité sur, sur les réseaux parce que je me suis rendu compte que c'était, même aujourd'hui, essentiel. C'est-à-dire que c'était vraiment une deuxième vitrine. C'est un complément, en fait, par rapport à mes ouvertures en boutique. C'est vous l'avenir, Société Générale.